que là euh, je parle d'un jeu puisque euh, son logiciel ne peut pas... record de ma voix sur son PC. bref, j'en sors couilles. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va aller euh, demander de la bouffe au Cuisto et s'il nous en donne pas... ben, et bien... Ok. Ah oh, ça c'est bien parti ça. Oh, là, là. Bonjour oh. monsieur, est-ce qu'on pourrait avoir un burger oui. s'il vous plaît On s'en sort s'il vous plaît. Non tu vas le faire gratuit. Oui. Ça pas gros sur toi. les fruits. Connard. Faut changer de nom. Faut, faut changer de nom. Sur F4. Shooter, ok. Ok, vas-y, ah vas vas-y. Ah, bah, yes. Non, pas conforme, merci de bien lire les règles du spawn. Ok donc là j'explique pour les, pour les joueurs, donc en gros je vais t'acheter des armes, des kevlars que tu mettras tout dans ton inventaire Et là ensuite tu vas aller juste devant euh, la mairie, je vais me changer de métier Ou même pas, je vais pas changer de métier puisqu'on est là pour friction. Et en fait je vais buter le mec alors que tu es en train de lui parler, ce qui va être très drôle Donc là ce que je suis en train de te donner, je, tu le fous dans ton inventaire hein. Dans mon inventaire pas sûrement Dans mon inventaire sûr. Ouais sûr, parce que euh, bah, après tu pourrais les sortir si tu veux Mais, euh... Voilà. Mmh, mmh, mmh, mmh. Oui vas-y oui, oui oui. Oui Alors ça je vais me le prendre pour moi. Et ça aussi. Parce que j'ai envie de tester. Euh, là normalement tu as de quoi faire tu vois. Je crois que j'ai mis le, le Kevlar. Que... Que... Oui tu l'as sans doute. Ben regarde c'est ta... Tiens, prends, prends le, prends le. Ouais, je l'ai kevlar mais Prends, prends celui-là, du coup. Oh, lui, tu peux le mettre dans ton... En fait, faut que tu le mettes dans l'inventaire quand ils sont en caisse. Faut pas que tu sur eux dessus. Le Pierre laisse-le là. Et toi, mets-le mais, mais sur toi, du coup. Mais non, je vais changer de métier. Ah. Ouais. Venez oui. venir juste au milieu du parking, s'il vous plaît, je vais vous parler, mais pas, pas à côté de ça. Non, non, non. Ouais, t'es sûr. Alors oh là, j'ai pas compris. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais. Messieurs, Moi. vous faites quoi ah, à l'entourer uh, là v Vector, Vector Ouais. Salut les, les go Quoi T'as dit quoi là Salem, ça va, même. Ça va Bah non, tu parles pas comme ça. On n'est pas votre pote, ok Donc y'a pas de salam yeah. entre nous. Ah oh, putain, Royale. ouais. ouais, ouais Non, moi j'ai rien fait mais je suis pas avec lui moi Moi je suis pas mal une... Ah non on n'est pas avec eux hein On n'est pas avec eux c'est hein. a... pas Alors, vu. comme ça on a essayé de ouais, faire ouais. quelque chose Non Tentative de meurtre plus arme lourde Pas du tout Je suis arrêté ici quoi Ah monsieur n'a pas assez d'argent d'accord bah il va aller en prison. Ah bah ouais. j'ai assez d'argent moi moi j'ai assez d'argent. Clochard. C'est.. Moi non plus. Eh ah, je suis pas venu ici pour souffrir, ok J'ai assez d'argent. Ah lui il est. Oh my god. Lui il est pas beau. Oh my god. vas go go rébellion. Rébellion, rébellion. Oh my god. Oh my god. Mais t'es trop Ah Au revoir, monsieur, bonne journée! Bah je m'en souviendrai pas hein! Est-ce que ouais, tu as kiffé quand j'ai tué ces flics devant toi? Est-ce que tu as kiffé ce petit sauvetage? Attends, putain, j'y arrive pas. Toi, du coup, c'est toi, du c'est toi. Du coup. Ah, M... <rire> euh... Ouais, alors, prendre ça va être compliqué, mais je vais essayer. Ah non, c'était un Kevlar. Oh bah, du coup, j'ai plus d'armes. Il va me. Attends, je frappe quelqu'un au poil. Ah oh bah, je vois, je viens de tuer quelqu'un. Je viens de tuer une deuxième personne Aïe de chemin, vous pouvez m'expliquer Ok, envers Marc s'il vous plaît. Ouais En gros si tu veux j'étais dans le Concessionnaire en fait, si tu veux En train de... Dans les si tu veux, j Attends, tu veux en train fait, si hein de... En train fait, de... en train de sortir une voiture En fait si tu veux il m'a tapé Quoi Parce que j'ai eu un mec En fait j'étais dans le concessionnaire en train de sortir une voiture Quoi Ouais, quoi, ouais alors moi je l'ai tué ouais je suis d'accord tout à fait mais euh, par contre je l'ai tué parce qu'en en fait il a commencé à m'insulter du coup je l'ai frappé il a répondu effectivement on était au concessionnaire mais il n'avait pas encore ça Il a voulu me frapper mais il a, il a voulu me frapper mais il m'a pas, pas frappé du coup je l'ai tué avant non. Ouais étais au concessionnaire oui Mais euh, non il a t'as en J'étais en train de sortir ma voiture donc je peux pas te taper pendant que je sors ma voiture Mais... jean Marc Bon oh, ça j'ai pas capté Donc tu aurais soi-disant free punch cette personne, as-tu des explications Quelle personne Ah mais une deuxième personne en plus Oh bah tiens deux personnes euh, m'accusent de la euh, même chose, c'est marrant ça. <rire> moi, je, moi je comprends pas. Il y, des Il y a des moments c'est rigolo mais bon... Après on ne peut pas faire je de... Fais de... Assume euh, Jason, dès assume. que tu as fini avec le ça je te le prends, d'accord Parce que j'ai besoin de lui Non mais bah, à part... Bah, je crois que je pense que je vais me faire banane moi. Bah. Si tu fais de ton assume, ça à rien de mentir. Quoi On peut juste me faire banal alors qu'on a rien fait en fait, tu vois. Euh, ouais, mais du, du coup, du et tu coup, Je suis sur le toit de euh, la mairie, je crois. Non, si, mairie. Il y a des barrières. Euh, banque. Quoi, mais j'ai euh, quoi Bon, bah, bien super, bien. je suis dans une jail. Et pour combien de temps 10 minutes Ah, bah, super. Mais tu vas te la fermer un peu. Bah, ouais, par contre, tu, tu peux parler autrement. Parce que c'est pas cool, tu vois. C'est mort en 2 minutes, mais bon. Euh, Jason, euh, euh, cette oui, personne a free punch, punch aussi. Mais j'ai pas free punch. Du coup, je pense qu'on va. va tu... Attends, je vais prendre la personne. Non, mais laissez-la, elle est. C'est bon, C'est bon. Ok, monsieur Marc. Monsieur Benjamin, expliquez-la, s'il vous plaît. Ah, par contre, pour eux, je suis dans le jeu. Vidéo. Mais à moi, c'est où Je viens de régler Monsieur, votre voix, elle est tellement apaisante Ah, mort. Ah, la vide. Vas-y, essaye de me sniper. essaye de me sniper. C'est énorme. Je crois que ça... Ouais. Je suis un mauvais staff, donc il ne reviendra pas avant 9 semaines. Père son âme. Je lui dis, mais vous êtes incompétent.